Avez-vous l'impression que votre environnement de vie et de travail ne vous correspond pas, ne répond plus à vos besoins? J'ai des clients qui sont dépassés, débordés, déboussolés. Ils ont besoin de changement, mais ils n'ont pas le temps pour le faire ou pas les compétences pour le réaliser. Je m'appelle marie Bouchard. Je suis fière décoratrice pour Agence du décor. J'optimise et j'harmonise l'existant et le nouveau. Avec joie, je vous offre toute ma créativité pour créer votre bien-être. Imaginez commencer chaque jour dans un environnement qui vous correspond, que vous soyez bien. Simplement, en faisant les bons choix, moi, je vous aide à le faire. Donc, que ce soit la sélection de mobilier, que ce soit choisir le bon éclairage qui convient à la tâche que vous avez à faire, je crée l'environnement idéal à vous. Vous voulez prendre rendez-vous? Il me fera plaisir de discuter de votre projet avec vous. Communiquez avec moi dans le 514-575-8814. Au plaisir!